Donc, euh, alors je, je, on m'a demandé de parler des, des premières étoiles. Par contre, euh, je peux vous décevoir, vous, dans le sens qu'on euh, n'a pas vraiment vu les premières étoiles. On n'a pas reconnu les premières étoiles. On, a vu les premières, les, on connaît des galaxies à Z égale 8, oui. Mais on n'a pas vu les premières étoiles. Et, et donc, euh, peut-être je vais parler plutôt des choses qu'on ne sait pas. Je vais laisser beaucoup de doutes très peu de certitude. Bon, voilà, les, les, les, les cartoons d'aujourd'hui, c'est on commence du Big Bang. À un moment donné, l'univers passe la recombination, on a parlé du Cosmic microwave Background, après, l'univers est opaque, et neutre. L'hydrogène neutre absorbe tout, tout, tout photon qui, qui arrive, donc vous ne pouvez pas regarder dedans. C'est ce qu'on appelle les, les, les âges sombres, les Dark Ages. Et à un moment donné, il doit avoir une source qui ionise l'univers. Et d'un coup, l'univers devient transparent. Parce qu'une fois qu'il s'est ionisé, les photons peuvent échapper et arriver jusqu'à nous, au notre observateur. Et donc, euh, une des questions fondamentales, c'est comment est arrivée cette réionisation cette euh, Est-ce que c'était, ça s'avérait dans un point un, un, un, un, dans, bon temporal, très très courte euh, au ça prend plus, plus plus de temps et qui sont les sources de, de, de cette rayonisation donc euh, candidats certainement sont les étoiles euh, mais peut-être aussi les quasars euh, donc euh, là on est dans, dans une certitude de toute façon on a formé des étoiles à un moment donné et parce que on voit les, les galaxies et la lumière qui vient des galaxies vient de, euh, des étoiles voilà une, une image d'artiste de ce qui peut être la, la, une image des de, de formations stellaires un, un peu comme on voit dans, dans, dans la nébuleuse d'Orion. Vous voyez des étoiles bleues très jaunes, très massives. Mais, qu'est-ce qui s'est passé Alors, peut-être, je ne sais pas si, cette matin, on a touché au, au sujet de la nucléosynthèse primordiale. Donc, quand l'univers avait déjà passé de la transition euh, quart-cadron. On avait déjà des neutrons, des protons, mais la température, quand même, était au-delà des 11 millions, euh, 10 à, la 11, millions, euh, de, degrés, 10 à la 11 degrés. On fait quoi On fait des réactions nucléaires. Et donc, on forme quoi le, le premier élément qu'on forme, c'est l'hélium, euh, des thorium et des traces de lithium. Est-ce que ça continue Non, ça continue pas. À un moment donné, la, la nucléosynthèse s'arrête parce que l'univers s'expande et donc se euh, refroidit Et donc, s'arrête la nucléosynthèse. Bref, l'univers sort de, de, de Big Bang avec un commotion chimique. On, euh, on s'arrête quand ça s'arrête après trois minutes. Donc, on parle beaucoup beaucoup avant la, la recombination et les fonds de micro-ondes, non et voilà d'un coup, c'est la composition primordiale. Après, à un moment donné, je forme des étoiles. Des étoiles de grande masse et des étoiles de petite masse. Et ce sont les étoiles de grande masse qui sont responsables pour la fabrication de tous les autres éléments. L'oxygène, le carbone, jusqu'à l'uranium. Tous les grosso modo, avec une très petite exception de beryllium et boron. Mais tous les autres éléments sont fabriqués dans les étoiles, dans des différentes parties de leur vie, etc. Euh, Quelqu'un a demandé ce matin, euh, est-ce qu'on peut regarder avant la recombination Oui, il y a plusieurs moyens. Un des moyens pour regarder avant la recombination, c'est de regarder les produits de la nucléosynthèse primordiale. Si j'arrive à mesurer ces, ces, ces éléments primordiaux, je regarde dans les premières trois minutes de l'univers. Donc c'est une de, de, de, de, des observations les plus, euh, disons, plus proches au Big Bang qu'on peut faire. Voilà. Alors, laissez-moi, sentez-vous à l'aise de, de, de, de poser des demandes s'il si, si si y a des choses qui ne sont pas claires ou, euh, ou même si, si vous trouvez que je, je, je perds trop de temps à expliquer certaines choses, vous disiez, ben, on connaît ça, allez-y. Bon, alors c'est quoi une étoile bah, grosso modo, je dirais, c'est une boule gazeuse de grande de dimension et forte densité. Forte densité par rapport à l'univers. L'univers c'est essentiellement vide. Euh, la région centrale a une température très élevée et dans le centre de l'étoile, il y a des risques nucléaires. Euh, c'est un équilibre hydrostatique, plus ou moins, donc... Euh, on connaît, il y a des ventes, il y a des pertes de masse, des étoiles. Mais grosso modo, l'étoile est un système statique, un équilibre. Et donc, la force gravitationnelle et euh, la pression des de, de radiations sont en équilibre. Non donc, une euh, étoile normale, disons, comme le soleil, n'a pas tendance à s'expandre ni à s'effondrer, Donc, elle est un, un état d'équilibre. Euh, et donc, l'énergie des rayonnements vient de la fusion nucléaire qui euh, est au centre de l'étoile. Euh, voilà, c'est une belle image. C le télé, ici, c'est le, le cercle Paranal, où il y a le télescope 8 mètres de, de l'Observatoire européen austral. Alors, c'est une longue pause de longue durée, plusieurs heures pendant la no nuit. Alors, les, là, c'est le pôle sud, évidemment. On est, au, au, on est dans l'hémisphère austral. Et vous voyez les, les, les étoiles qui tournent. Et la première chose que vous pouvez noter dans cette, pour, pour chaque, chacune de ces tours, c'est une étoile. Pendant plusieurs heures, vous, vous laissez poser sur la, la plaque photographique. Et, bon. et ça fait un, un tour, un cercle autour de, du pôle. Et vous, vous le voyez même dans cette image qu'il y a des différentes couleurs. Pas toutes les étoiles ont les mêmes couleurs. Alors pourquoi Bon... Euh. Leur couleur dépend essentiellement de leur température et il y a des étoiles froides, très, très, très rouges, jusqu'à des, des étoiles bleues très chaudes. Euh, en première approximation, on, une étoile émet un spectre qui euh, peut être pas trop différent de celui d'un corps noir. Alors si j'imagine prendre de la lumière de, de, de l'étoile, et la faire passer par un moyen disperdant j'ai je, je imaginé un prisme typiquement on utilise plutôt des réseaux des, des, des diffractions ce n'est pas important donc ça permet d'analyser le spectre de l'étoile dans ses différents euh, euh, euh, composants et ceci est euh, le spectre du soleil alors on, si, on, si on mesure l'intensité on, on voit que grosso modo ça colle à peu près avec un corps Corte noire avec une température de 5800 degrés mais superimposé sur ce spectre continu, il y a des raies, ce qu'on appelle les raies de Fraunhofer euh, qui sont pour la plupart sont dues à des transitions essentiellement atomiques euh, parfois molécul moléculaires donc voilà la bande G par exemple, c'est une bande moléculaire, c'est de molécules CH euh, Ceci, ce sont les, les, les doublets de sodium. C'est le même doublet qui est mis par l'illumination les, par les, les, les, euh, stradale. De, de, de, de, typiquement, c'est des lampes sodium. Et donc là, c'est en, euh, en absorption. Euh, voilà, les le corps noires euh, ont euh, un certain forme qui dépend de la température. Et donc c'est tout à fait euh, normal de définir un concept de température d'une étoile euh, comme la température du corps noir qui, a la même, qui émet la même quantité d'énergie par unité de surface qu'est l'étoile. Sachant que l'étoile, le corps noir par définition c'est quelque chose d'un équilibre thermodynamique alors que l'étoile n'est pas quelque chose d'un équilibre. On voit la radiation qui, qui s'échappe. Non? Donc, euh, et en plus euh, vous pouvez imaginer que dans, dans, dans, dans une étoile il n'y a pas une température euh, constante, les corps noirs a une seule température, donc vous pouvez imaginer que les couches extérieures sont plus froides et au euh, euh, fur et à mesure que vous vous enfoncez dans, dans, dans, dans les le soleils, la température va augmenter voilà alors à partir de tout ça on peut construire euh, en série en séquence des étoiles et on va créer ce qu'on appelle une séquence spectrale. Les étoiles très bleues et très chaudes ont le type spectral O, les très froides ont le type spectral M. Et ce qui évolue à la fois dans le, dans la, dans la, dans le type spectral, c'est soit la forme du continuum, donc la température effective, donc les étoiles O ont 50 000 degrés, les étoiles M ont 3 000 degrés, comme température moi. Vous voyez, vous voyez très bien dans cette image que euh, ceci, c'est l'H beta, pour exemple, c'est un rayon d'hydrogène quand l'hydrogène passe de euh, niveau 2s à, euh, à 4p, et, et les ray d'hélium, par pour exemple, il y a une évolution à cause euh, de, de, euh, selon la structure spectrale. Voilà. Donc euh, température. L'autre chose importante pour une étoile est la luminosité. Il ne faut pas confondre la luminosité avec l'éclat. L'éclat, c'est la luminosité apparente, ce que je, je mesure. La luminosité, c'est intrinsèque. Donc, euh, je dois connaître la distance. Mais si je peux faire ça, je me rends compte que dans ce plan-là, qui est le plan fondamental des diagrammes Hertzsprung-Russell, dont j'ai ici la luminosité sur une échelle logarithmique. Ici, j'ai la température au voir, comme vous voulez, c'est égal à la, la séquence spectrale. Les étoiles ne vont pas se répartir dans n'importe quel point, mais elles vont occuper des zones très très euh, limitées. Et donc La majorité des étoiles sont dans cette euh, bande qui s'appelle la séquence principale, et qui est la partie qui, qui, où les étoiles sont en train d'avoir la réaction de formation d'hélium, et donc à euh, faire de, de, de la fusion d'hydrogène sur l'hélium. Euh, et c'est la, la, la partie de la vie plus longue de l'étoile euh, après l'étoile quand l'hélium est terminé dans le centre on va faire de, passer de, à des autres euh, euh, euh, nuclé, nucléaires pour, pour, euh, pour euh, donner de, pour les, les réactions nucléaires et donc on passera euh, on changera la structure de l'étoile et on passera sur les branches des géantes, etc. Les étoiles de petite masse comme le soleil vont terminer comme une blanche. Donc il y a plus de, de réactions nucléaires dans une blanche blanche. Le gaz est totalement dégénéré, donc euh, ça donne la pression qui équilibre la pression des de, de, de, de, de radiations. Voilà. Euh, et comme vous avez vu dans les, dans les, dans les, les diagrammes à chartes, il y a effectivement une différence énorme des de, de rayons entre les différentes étoiles. Et donc, euh, ce qui, qui amène effectivement le, le, le, le, nous le droit de distinguer entre une, une étoile naine et géant. Euh, pour vous faire un, une idée, un géant rouge comme Betelgeuse, en température 3400 degrés, le Soleil 5800. Bon, on fait les, les rapports puissance 4 ça fait 8. Et donc, ma, la luminosité de Betelgeuse est 63 000 fois la luminosité du soleil. Donc, étant que ma, le, le, le Betelgeuse est beaucoup plus froide. Pourquoi Parce que Betelgeuse a un rayon beaucoup plus élevé. Voilà. voilà. Diagramme à char. L'autre chose importante dans ce type euh, de diagramme est que euh, Chaque, si, vous, si vous fixez un certain rayon, vous avez dans ce diagramme un, un, un, une ligne droite. Et donc voilà, toutes les étoiles qui se, se posent sur cette séquence ont le même rayon. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est un, un exemple d'évolution de, des étoiles. Ce sont ce qu'ils appellent des... des, des euh, euh, Evolutionary tracks, en français, euh, des traces évolutives. Voilà, donc on part, qu'elle parte, on forme l'étoile, on arrive sur la séquence principale, c'est une étoile de, de, comme le Soleil, on passe le, le, le géant rouge et on termine une âme blanche. Une étoile massive, fait comme ça, arrive au ciel dans le, dans le super-géant rouge et après elle éclate comme supernova. Et dans cet éclatement, comme supernova, elle va diffuser dans, dans, les, dans, les, dans les milieux interstellaires tous les, les, les atomes, euh, les nucléaires qu'elle a produits dans les courses de, ce, de sa vie. Donc si, si, si on veut, c'est vraiment les, les, les étoiles massives qui, sont les, les, qui ont une conscience sociale et donc qui contribuent à l'enrichissement de, de l'univers. La, de la, de les étoiles de petite masse. Ils, sont, ils ont formé des éléments, mais ils, ils sont gardés dans leur, leur coffre-fort à l'intérieur de leur nain blanche. Et donc, ça contribue du tout à l'évolution chimique, à l'enrichissement chimique de l'univers. Bon. Alors, je fais ce petit euh, avant-propos parce qu'on veut vraiment parler de la formation des étoiles. On arrive comment à former des étoiles bah, Effectivement, les mécanismes qui est à la base de la formation d'une étoile, on croit le comprendre assez bien. Et c'est surtout la gravitation. Donc, j'ai besoin, je pars de, de, de nuages, euh, de milieu interstellaire, Il faut que je comprime. Euh, et évidemment, dans, dans, dans ce que j'ai vu, vu dans la, la, la planche euh, d'avant, c'est clair que la masse de l'étoile va à, à dicter son évolution suivante. Donc, c'est bah, haute masse, ça va éclater comme supernova, petite masse, terminer comme Namblage Donc, dans notre galaxie, on croit connaître assez bien les, les, les zones où les étoiles se forment. J'ai déjà mentionné euh, les étoiles, la nébuleuse d'Orion, euh, où il y a des, des étoiles, c'est une région de formation stellaire. Mais on connaît aussi des régions euh, sombres. Ici, il y a un manque d'étoiles. Pourquoi Parce qu'il y a un nuage qui est très proche à nous, relativement proche à nous, et qui nous cache toutes les étoiles qui sont derrière et aussi les étoiles qui sont dedans. Par contre, si vous regardez dans cette, cette nuage, dans l'infrarouge, de façon de percer la, la poussière qui vous empêche de regarder dans l'optique, vous êtes euh, capable de voir qu'il y a des, des, des, des, des étoiles qui sont en formation, qui sont de, même déjà, déjà formées. Euh, donc, euh, les nuages moléculaires sont très froids, 40-80 Kelvin, moins que 100 Kelvin. Donc, ils sont vraiment très, très froids. Et la, la, la, la densité, par rapport à la densité typique du milieu interstellaire, est très élevée. 100 particules par centimètre cube. Évidemment, si je, si je vous mets dans une salle avec 100 particules par centimètre cube, vous ne pouvez pas respirer. Ce n'est pas les, les densités à lesquelles on a l'habitude sur Terre. Mais dans les milieux interstellaires, c'est dense. Euh, ah, ah oui, pardon, 100, c'est les, les nuages moléculaires. Alors, ça, la, la, la densité monte jusqu'à un facteur 1000 dans les nuages moléculaires qui sont censés être les, les, les, où la, la, la, les, les, les étoiles se forment. Donc, euh, voilà un, un petit schéma de ce que peut être la... La, la, la formation la chose importante à comprendre est que euh, quand je, je comprime un nuage de gaz ça chauffe et la pression va augmenter normalement les, ces gaz là on peut très bien les considérer qui se comportent comme un gaz parfait donc euh, pv égale égal à NKT euh, donc à un moment donné ça risque d'arrêter la contraction je vais revenir sur ce point-là. Donc, euh, il faut que j'arrive à une température de, on disait, millions million de degrés au centre de l'étoile, parce que je puisse commencer les réactions nucléaires. À ce moment-là, on a déclenché les réactions nucléaires, et donc la source d'énergie est, est, est, est allumée, et l'étoile peut se, se commencer sa vie d'étoile. Euh, voilà. L'autre chose un peu importante à dire est que la, les étoiles de grande masse vont avoir une température plus élevée au centre par rapport aux étoiles de petite masse. C'est très simple. Ça veut dire aussi que leur euh, combustible nucléaire va se, être consommé beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'une étoile, de, de, une étoile de, de grande masse est euh, plus, plus gourmande d'énergie. Qu'une étoile de petite masse. Alors, laissez-moi revenir pour un instant sur la question de l'effondrement d'un nuage. Alors, j'ai deux forces la gravité qui pousse à la contraction et la pression du gaz due à la température qui tend à expanser ou arrêter le collapse. Alors, si je veux continuer le collapse, il faut que je refroidis le gaz. Ça, ça dépend évidemment de la masse. Total nuages. Si la masse est très grande, la gravité l'importe. Donc la, la, la température n'arrive pas à monter très grande. Je dis 100 euh, du 100 à million masse solaire. Solaire. Euh, car effectivement c'est ça les, les, les, les masses de, de que, que on peut on peut imaginer qui commencent l'effondrement. Euh, par contre si la masse est petite, il faut que je trouve un moyen pour refroidir. Alors quel est le moyen plus simple qui nous vient à l'esprit ben, C'est simplement la excitation collisionnelle et désexcitation radiative de certains niveaux atomiques. Si vous imaginez qu'il y a un choc entre deux atomes et donc l'énergie de cette, ce choc, c'est n'est pas élastique, c'est anélastique et donc cette énergie est absorbée par un électron qui fait un saut quantique, dans un niveau excité, bon, c'est très bien. Il reste un certain temps et après, il tombe au niveau fondamental. Et dans sa retombée au niveau fondamental, il émet un photon. Alors, ces photons partent du nuage. Donc, effectivement, avec ces mécanismes, vous avez réussi à extraire un partie de l'énergie thermique du gaz et la transformer en radiation qui, qui s'enfuit dans l'espace. Donc, vous refroidissez effectivement le la, la nuage. Alors, la chose importante, hein, que, que, que, évidemment, ça vient à l'esprit, oui, d'accord, mais... Il faut des atomes. Il faut des atomes avec des niveaux euh, d'excitation suffisamment bas parce qu'ils puissent être excités dans, par collision. Si vous pensez un peu à la, à les, à la structure atomique de l'hydrogène et de l'hélium, ce n'est pas bon. Ils ont des niveaux qui sont très élevés à exciter. Donc c'est très difficile à exciter l'hydrogène par collision. Donc ceux qui sont bons sont typiquement... Les carbone, l'oxygène, le magnésium, tous, tous ces métals. Euh, voilà. Alors, fusion nucléaire. Euh, typiquement, on, on commence avec euh, euh, proton, neutrons, enfin du euh, Après, on ajoute un autre de, de, de neutron, de de tritium. Bref, on veut assembler quatre nucléons pour faire un noyau d'hélium. Et cette, cette chose est clairement très. Euh, euh, étant qu'il y a un effet de masse, donc la masse totale du de, de, de, de, de nucléus d'hélium est plus euh, basse que la somme de quatre nucléons. Donc on a gagné de l'énergie, et cette énergie sort comme sous forme de photons essentiellement. Donc, la, la, la fusion nucléaire est la source d'énergie des étoiles. Et Alors, je reviens sur, sur la question que les étoiles massives sont les plus gourmandes. Ça veut dire aussi qu'elles vont épuiser leur source d'énergie plus rapidement. Donc, la, la vie des étoiles massives est très courte, alors que les, la vie des étoiles de petite masse est très longue. Combien Ben voilà, c'est une échelle logarithmique voilà, c'est le logarithme de l'âge. Donc, 9, ça veut dire 1 milliard d'années. Et là, vous avez le logarithme de la masse. 0, c'est le soleil. Ça fait plus que 10 milliards d'années. OK? Alors, que, si vous arrivez à 100 masses solaires, ici, ça fait très peu. C'est quelques, quelques 10 à la 7 années dans le astronomique, c'est très courte. Euh, alors je ne sais pas si il si, si, faut que je, je me penche trop tant sur ça. Il y a deux moyens, plusieurs moyens de faire des de, de, de réactions nucléaires pour fusionner l'hydrogène. Donc il les, les différentes euh, chaînes pipi, proton-proton. Si on a déjà de, de, de carbone, de l'azote, de, de l'oxygène, on peut prendre un, un autre route qui est mieux adapté à fonctionnement du cycle à haute, à haute température. Euh, voilà, les taux de production d'énergie en fonction de la température interne. Ici, c'est l'efficace du cycle PP, ici c'est l'efficace du cycle CNO. à basse température, c'est le, le PP qui l'importe. A haute température, ben, c'est sûrement le CNO qui, qui, qui l'importe. Donc, euh, est-ce qu'une une étoile donnée euh, fusion plutôt CNO-PP Bon, ça dépend de la température. Le soleil est, disons, proche au point du... du euh, C'est surtout pipi, mais il y a une partie euh, pas négligeable de CNO. Donc, ce qui évident aussi le taux de production de neutrino du, du soleil. Alors, vous me ferez, vous pardonnerez l'effet que j'utilise, j'ai déjà dit. Le termes métaux. Alors, pour les astronomes, les astronomes sont très amants de la simplification. Euh, les métaux sont tous les éléments plus lourds que l'hélium. Donc, les, les chimistes, à euh, grand dommage des chimistes, mais bon, vous, vous me faites, permettrez cette petit. Lithium, beryllium, boron sont souvent euh, nommés les éléments légers. Je dis que les beryllium et les borons sont particuliers, donc ils ne sont pas faits dans les étoiles, mais dans les milieux interstellaires, par les rayons cosmiques. C'est la seule exception. Tous les autres, jusqu'à l'uranium et jusqu'aux éléments transuraniques. On fait aussi ça, on ne les voit pas. Pourquoi Parce qu'ils sont radioactifs, ils ont une vie très courte. Même l'uranium, au jour d'aujourd'hui, on a des mesures d'uranium seulement en trois étoiles, que je sache. Que je sache. Euh, et Est toujours du l'uranium de, de longue durée, donc du 238, pas de 235. Voilà. Donc, euh, la, donc voici, voici les, les, les concepts que j'essaie je d'insister, c'est que les, effectivement les, les étoiles sont des usines à, à, à éléments. Ils sont vraiment les fabricants des éléments. Euh, pour, exemple, pour pour former le carbone, j'ai besoin d'une réaction très compliquée qui, avec euh, la, la, la concourse de trois particules. Trois particules alpha, donc noyau, de hélium. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de noyau stable de, noyaux, euh, de euh, 5, euh, 6. Et donc, comme je dis, la, la dispersion. De, de, de ces méthodes dans les milieux interstellaires, dont euh, vit en formation de, de, de, un enrichissement de chimique de milieu interstellaire. Euh, dans une étoile très massive, au fur et à mesure que, les, les, euh, par exemple, l'hydrogène euh, termine, on va à, à augmenter la température et former. Euh, et faire la fusion de, de l'hélium pour la, la réaction 3 alpha, 3 alpha. Et, et, et donc, après, dans, dans son, son évolution, l'étoile va avoir cet aspect un peu comme un oignon, avec plusieurs couches. Donc, euh, noyau, vous avez du silicone qui, qui est en train de, de, de brûler euh, la couche d'oxygène, la couche de carbone la couche de plus en plus que vous, vous allez à l'extérieur de l'étoile. Vous avez des différentes réactions nucléaires et tout ça arrive en même temps, jusqu'au fer. Au fer, il y, a, il y a une crise parce que le fer est l'élément le, le plus massif, le plus fortement lié du point de vue nucléaire. Donc vous ne pouvez pas faire de, de, des éléments plus lourds que le fer par la fusion. Donc voilà, c'est le moment critique, là, à ce moment-là, l'étoile... Va absorber de l'énergie et c'est le, le, le phénomène de, de la supernova qu'on connaît, grosso modo, qu'est-ce qui se passe, mais pas dans les détails. Il y a, il y a plusieurs détails qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, euh, voilà un cartoon une étoile très massive explose comme supernova et, et dans tous ces, ces métaux dans, la, dans les milieux interstellaires. Qu'est-ce qu'on peut, peut en dire? de euh, Donc, si vous avez suivi mon, mon raisonnement, on part de, le, de la matière du Big Bang avec la composition primordiale et on va à la polluer avec des de, de métaux fabriqués par les étoiles. Alors, on se pose la demande. Donc, euh, les étoiles les plus anciennes doivent avoir la composition chimique primordiale. Qu'est-ce qui se passe Alors, je peux mesurer cette composition chimique, oui, avec la spectroscopie. Alors, si je regarde dans, la, dans notre galaxie, ici, j'ai cette mesure un peu compliquée, c'est une échelle logarithmique, mais ça, ça veut dire tout simplement le logarithme de l'abondance de fer par rapport à l'abondance de l'hydrogène, moins le logarithme de, de la même quantité dans le Soleil. Donc, quand je suis à moins 3, ça veut dire que j'ai un millième de fois moins fer que dans le Soleil. Et donc, vous voyez que euh, c'est à mesure de différentes étoiles dans, dans notre galaxie. Euh, on voit que qu'à fur et à mesure que la, la métallicité diminue, je trouve moins et moins de fer, carbone, oxygène. Et je trouve un nombre inférieur des étoiles. Jusqu'à, apparemment, il y a un shoot dans cette graphique-là. Également, vous pouvez regarder la même chose dans, dans l'univers, hors de notre galaxie. Ici, j'ai le décalage vers le rouge, Z. Et ici, je zinc sur H, donc mesure de zinc. C'est à nouveau une mesure de métallicité. Et ceci que je montre, ce pas des étoiles, c'est des galaxies, ce qu'on appelle les dampli alpha Systems, pour lesquelles on peut mesurer des bonnes abondances, et de bon je dis, très, très précis. Et donc, vous voyez que, grosso modo, effectivement, il y a, il y a une énorme euh, dispersion, mais grosso modo, les, les systèmes à redshift plus élevés sont les systèmes qui ont moins de, de, de métaux. dans ce cas-là, zinc. Donc, ça confirme l'idée que l'univers a, a eu une évolution chimique. Euh, alors, si je pose la question, c'est une étoile, une étoile de petite masse, moi, je dis 0,8 masse solaire, a vie qui est plus longue de l'âge de l'univers. Donc, je, si une telle étoile a été formée au moment du Big Bang, ou quelques minutes après, et sera encore vivant, donc sous la séquence principale aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu cette, euh, cette première de type d'étoile Non, pas encore. On n'a pas encore observé, observé une tel étoile. Alors la question qui se pose est, est-ce que la première génération d'étoiles fut seulement faite des étoiles massives Parce que vous comprenez que si l'étoile est massive, il est déjà explosé comme supernova il y a très longtemps. Donc, pas question. Ou est-ce qu'on n'a pas bien cherché Parce qu'effectivement, c'est bien là, le problème. Il s'agit de trouver un, un guille dans un bot de, de foin. Vous avez des milliards d'étoiles, donc il faut les étudier tous, ben, peut-être pas tous, mais ben, pas des milliards, des millions, des milliards. Et il faut trouver des méthodes euh, au jour d'aujourd'hui, il existe des, des grands relevés spectroscopiques, comme la Sloan Digital Sky Survey, qui vous donnent des de centaines, des de milliards de spectres des étoiles. Et ça vous permet de sélectionner des étoiles et aller chercher parmi les plus pauvres métaux. Et voilà, l'apparence est tout à fait pas, pas intéressante. Sauf si vous regardez sa composition chimique, ce n'est pas une étoile primordiale. Par contre, pour l'instant, c'est les records. Donc, c'est fait hydrogène, hélium et un tout petite quantité d'éléments lourds. Si vous regardez le spectre là, ceci sont les raies très fortes du calcium que vous voyez dans le spectre solaire. Ceci, c'est le spectre solaire. Vous voyez le Spectre solaire, tous les trous noirs que vous voyez dans le spectre du soleil sont du, du, du ray. Là, vous voyez que le ray de calcium. Donc, il y a du calcium. Ce n'est pas une étoile primordiale. Donc, euh, comme je dis, ça se trouve dans la condition. de dans la, la, la La chose intéressante, ce n'est pas à métallicité zéro. C'est à métallicité qui est à un... un, euh, un 10-5, la métallicité du Soleil. Donc, ça a été aussi, euh, on a parlé beaucoup de, de cette étoile dans les médias. C'était ici nommé l'étoile qui ne va pas existe, exister. Pourquoi Parce que, justement, pour la raison que je vais dire, des de refroidissement nécessaires du, du, du gaz euh, pour l'effondrement des étoiles, des petites masses, on avait postulé qu'il faut qu'un certain surabondance de carbone et oxygène parce que ces éléments permettent de refroidir le, le gaz alors il n'y a rien de ça alors il y a d'autres des des autres mécanismes alors ce qu'on pense au jour d'aujourd'hui effectivement après cette découverte euh, on a relancé certaines théories qu'on avait plus ou moins abandonnées à, à cause que de, des observations qui permettent à une étoile, à une masse en très, très grande masse de commencer l'effondrement et après, c'est fragmenté en des petits morceaux. Probablement, dans le cas de cette étoile-là, c'est ça qui s'est passé. Bon, la, la recherche de, de ces étoiles continue. Alors, c'est quoi l'intéressant, l'intérêt à niveau, à niveau de, de cosmologique de ces étoiles Alors, on, on, on voit, euh, on, on, on imagine qu'il faut avoir des étoiles massives. Qui sont capables de rayoniser l'univers. Alors, si à côté des étoiles massives, je peux former un certain nombre aussi des étoiles de petite masse, la majorité de ces masses, de ces étoiles maintenant, sont sous forme de naines blanches. Donc, ça peut contribuer à une fraction de, de, de la matière sombre baryonique des de galaxies. Ils vont être localisés très, très dans les, les couches très extérieures des de, de galaxies et pourrait peut-être contribuer à la formation des galaxies. Bon. Finalement, les, les... On, on, on peut se demander quel, quel type d'orbite dans notre galaxie, hein, ces étoiles, où ils se sont formés. Ben, on trouve qu'il bon, y a beaucoup d'incertitudes. Ceci, c'est l'orbite du Soleil, celle-là, c'est cette orbite de ces étoiles. Alors, vous voyez que cette étoile a passé assez proche de, de, du centre de la, la, la galaxie. Euh, du, assez proche, ça veut dire 2 kg par sec hein, c'est pas pour nous c'est assez proche et donc c'est un type d'orbite typique du halo de la galaxie donc s'il y a des, des, des autres remnants se forme de, de nemblage on se tend à ce type d'orbite essentiellement euh, dans toutes les directions ce que est dans symétrie plus ou moins sphérique sur, sur, sur notre sur notre galaxie voilà j'ai terminé. maintenant c'est le temps des questions vous avez des questions il y en a plusieurs euh, je voulais savoir dans quel type d'étoile se forment les éléments plus lourds que le fer Puisqu'on avait dit. Euh, alors, je n'arrive pas à faire perfusion. Donc, euh, disons, les limites, c'est plus ou moins au-delà du fer, que c'est effectivement les, les, les pics d'énergie. Par contre, on pense qu'on arrive à faire tous les éléments du pic du fer jusqu'à zinc euh, dans la phase qu'on appelle du Nuclear Statistical Equilibrium, donc dans les dernières phases de, de, de vie de la. De, de, de, de la supernova avant l'explosion. Après, après le zinc et peut-être aussi le zinc. les zinc c'est un élément qui est un peu borderline, donc l'inclosynthèse est très très peu connue. Il faut le, le, les principes, le, les méthodes principales est la capture de neutrons. La capture de neutrons ça marche toujours, car il n'y a pas de, de champ électrique et donc ça peut arriver dans deux, dans deux modes, la capture rapide et la capture lente. Qu'est-ce que veut dire l euh, rapide ou lente C'est par rapport au décadiment bêta qui suivent. Quand je capture un neutron, typiquement, après, j'ai un décadiment bêta ou bêta-, ça dépend. Et, et donc, si le temps de, de réaction est court par rapport au temps de décadiment bêta, ça veut dire qu'un noyau peut acquérir plusieurs euh, neutrons avant de, de, de, de, de décroître. D'accord avant la, la, la, la, la, la désintégration. Et, par contre, si, il, il, le, ceci c'est le, le procès rapide et comme vous comprenez, le, le, il faut un flux de, de, de neutrons très, très élevé. Alors que le procès lent, ça veut dire que je fais un capture neutronique, désintégration euh, bêta. Autre capture neutronique, désintégration bêta. Où ça, ça prend place Dans des endroits complètement différents. Alors, les processus capture lente des neutrons, on croit l'avoir très bien individués dans euh, les étoiles de branches asymptotiques des géants dans la région intercouche. Alors, les, les, les étoiles de branches asymptotiques des géants sont dans une phase d'évolution avancée de, de étoiles de, de masse intermédiaire, dont entre 1 masse solaire et 6-7 masse solaire. Et donc, euh, ils ont du, une double source d'énergie en couche. Ils ont, ils ont un, un noyau inerte euh, fait de hélium, en couche qui brûle hélium. Euh, euh, euh, non, pardon, les, les, les, je dis... Je, oui, ça peut être. Les noyaux peuvent être, peut être carbone, peut-être maintenant Ils ont une couche active qui brûle hélium et une couche plus extérieure qui brûle hydrogène. Donc c'est une double source d'énergie. La région entre ces deux couches est la région qui va être euh, euh, adaptée à la formation de, de, de ces éléments pour l'élément S. Ils font source de neutrons. La source de neutrons typiquement, c'est due au carbone 13. Si vous faites euh, la réaction C13 alpha gamma euh, euh, um, C13 alpha n au 16, okay, vous faites à partir de, de, vous faites un, un choc entre un particule de carbone 13 et un, un, un, un particule alpha, vous allez former de l'oxygène et mettre un neutron. Donc c'est la, la, la source de euh, de neutrons qui est pressentie. Il y a des autres sources euh, liées au néon. Par contre, où est le, pro, le, le processus de capture rapide ça, ça, Ce type de source ne euh, marche pas. C'est pas suffisamment. Je passe des neutrons pour faire ça. Alors on pense que la favoriser, c'est toujours dans les dans l'explosion de, de, de la supernova. Mais où, à quel point, dans les, dans les ventes de neutrinos, euh, c'est très incertain. Il y a aussi des théories qui euh, visent au processus, processus R euh, de, quand on a un, un, un mélange, de, de, un choc entre deux étoiles neutrons. Là, il y a beaucoup de neutrons, évidemment. Donc, euh, c'est possible du point de vue physique, mais apparemment, les, les résultats ne, ne collent pas avec, euh, beaucoup avec les observations. Donc, euh, on pense plutôt aux supernovas. Mais il y a plusieurs couches de la supernova qui pourront être la, la source des éléments R. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, on pense aussi qu'il y a plusieurs sites de production d'éléments R, toujours dans la supernova, mais on, a des, on parle des de différents processus R. Essentiellement, du point de vue physique, c'est la capture neutronique qui forme les éléments plus lourds. Vous avez une question euh, C'était au, au tout début, euh, vous parliez de la rayonisation et euh, j'ai pas compris du tout pourquoi les photons ils pouvaient traverser à ce moment-là. Pas... Bah, parce que l'hydrogène la, la, voilà, la, la, la, neutre absorbe pratiquement tout, euh, tous les photons parce que même s'il si, si, si, si, si euh, il doit traverser tout l'univers, donc la densité des de, de, de, de colonnes est énorme. Donc, ça absorbe surtout euh, sur les raies, donc essentiellement, ce sera l'Iman Alpha qui est absorbé. Mais par effet Doppler, vous, avez, vous, vous, vous allez avoir de, de, cette Iman Alpha qui va être décalé, donc c'est complètement énorme ça, ça se voit effectivement euh, donc euh, voilà il y a un système de d'hydrogène qui est complètement euh, tout photon qui est inférieur à qui a l'énergie correcte pour, pour euh, exciter une un, un transition d'hydrogène sera absorbé mais il y aura toujours un, un, un, un euh, si tout l'univers est neutre, il y aura toujours un atome qui est disposé à absorber cette photon. Et on voit ça, ce n'est pas, pas une invention théorique. On voit, si vous regardez des quasars, vous vous rendez compte qu'il euh, euh, y a ce qu'on appelle le Gunn-Patterson effect. Donc, euh, à fur et à mesure que les redshifts, donc la distance des quasars augmente, l'absorption dans les continuums ultraviolets du, du quasar est de plus en plus importante. Donc, vous avez plus de photons qui échappent. Si vous regardez, ah, malheureusement, je n'ai pas de, de, de spectre à montrer, que ce sera parlant si, si on avait un spectre à montrer. Je, je n'ai pas pensé à ça. Donc, si vous imaginez... Il n'y a pas, pas de... No. Excusez-moi. Donc, si vous imaginez les, les continuums euh, ultraviolets d'un quasar, si vous regardez un quasar de Z3, par exemple, vous voyez ce qu'on appelle la Lyman Alpha Forest. Donc vous voyez de, beaucoup d'absorption, des raies Lyman Alpha, qui sont dues au gaz du filament euh, intergalactique euh, qui croise votre ligne de visée. Et donc les photons sont absorbés dans ces raies. Mais quand même, il y a un espace entre les raies, donc il y a certains photons qui s'échappent. Si, à fur et à mesure que vous augmentez le redshift du quasar, vous voyez que la partie de photons qui s'échappe devient de moins en moins importante. Il y aura toujours un liman, un liman alpha cloud en un absorbant, un redshift donné qui va absorber votre, votre photon. Et donc, les, effectivement, l'aspect du quasar devient complètement opaque. Il n'y a aucun photon qui sorte. que vous n'êtes pas très convaincu ah, voilà, c'est bien. Alors, l'absorbeur principal de, de l'hydrogène neutre, c'est l'Iman alpha. C'est le, le, le passage du niveau 1s de l'électron à 2P, le 2p. D'accord C'est le fondamental. Bien. J'ionise l'hydrogène. Il y a plus d'électrons. Il y a plus de, de, de, de, a plus de alpha. C'est qu'un proton. Donc, il y a plus d'absorption là. Ça devient transparent. <rire> J'avais cru comprendre dans les conférences précédentes que justement quand c'était ionisé, c'est là où l'interaction entre la lumière et la matière faisait qu'on ne pouvait pas observer, qu'on ne voyait pas de photons. Et là, vous venez de nous dire que c'est justement quand c'est ionisé que c'est transparent. C'est compliqué. compliqué. Alors, ça dépend de la densité. Donc, le soleil, l'intérieur du soleil, et le plasma est complètement ionisé, pourtant, est complètement opaque c'est la source d'opacité qui est différente donc c'est du, du, du scattering électronique qui, qui, qui, qui de, du Thomson qui ne nous permet, de, permet pas de, de, de voir à l'intérieur c'est ce qu'on appelle du, du type de transition type free free donc on est libre après la collision avec les photos et on est libre après non? alors que l'iman alpha c'est une un transition bound-bound hum, donc on est L'électron est lié avant la transition, est lié après. Ça dépend de la densité. L'univers, euh, euh, quand, quand l'univers est très, euh, euh, quand l'univers est très euh, dense, ça, ça est ionisé et opaque. Et aussi, de, ça dépend aussi de la longueur d'onde. Il y a deux choses. L'engardant de la lumière. Euh, les photons, euh, corrige-moi si, si je me trompe, je ne suis pas expert des de fonds de micro-ondes, mais je crois que les photons du fond de micro qui s'échappent, ce ne pas des photons ultraviolets, c'est des photons euh, visibles. Au pic, donc la température du, du gaz, c'est à peu près 3000 degrés. Donc c'est le pic de la fonction de Planck qui s'échappe donc ces photons là n'ont pas assez d'énergie pour euh, euh, exciter l'Iman Alpha l'Iman Alpha c'est 1250 euh, angstroms donc c'est ultraviolet alors ce que, euh, après quand je parle de, de, de, de l'effet que l'univers est, est, est, est opaque j'imagine imaginons de créer une étoile qu'il existe une source lumineuse alors ce sera typiquement quelque chose, une étoile massive, pour exemple, qui crée des photons ultra, ultraviolets. Ces photons-là n'ont aucune chance d'échapper dans, dans, dans un milieu neutre. Donc c'est dû donner là densité, le, le, le plasma du Soleil est très dense, et, et donc longueur d'onde du photon. Donc les photons de longue, longueur d'onde, oui, eux, ils peuvent, ils peuvent échapper. Mais après, à cette redshift-là, on voit dans, dans les micro-ondes maintenant, c'est cette, cette pique de la Gaussian qui, qui était à 3000 degrés. Car là, quand on parle de, de, de spectre des quasars qui est absorbé, on parle de spectre ultraviolet. Donc ces, ces, ces photons-là, ultraviolets, n'ont aucune chance d'échapper parce qu'ils vont trouver, ouais. d a, d a, autant que l'univers n'est pas rayonisé autant qu'il y a des de, de, de, de nuages Lyman alpha qui vont absorber ces photons-là. Non, mais juste ce que vous voulez dire, Pierre Carlo, c'est quand on parle du fond diffus cosmologique, c'est une lumière qui est émise à une température à peu près de 5000 Kelvin, qui correspond à peu près à la transition de à la transition de l'atome la, la d'hydrogène. Donc comme les photons sont émis à ce moment-là, ils peuvent s'échapper parce qu'ils ont une température plus basse et ils ne cassent pas l'atome d'hydrogène. Là on parle de photons qui sont émis au cœur des étoiles. Et eux vont avoir une énergie plus élevée que le fond diffus cosmologique qui lui peut se propager puisqu'il ne va pas casser, il ne va pas avoir d'interaction avec l'atome neutre. Par contre, les, électrons plus chauds, les photons d'énergie plus, plus importante qui sont émis au cœur des étoiles vont rencontrer, ils vont être capables de, de casser l'atome d'hydrogène et donc ne, vont avoir cette interaction. Vous comprenez la différence C'est que quand on parle du fond diffus cosmologique, l'énergie des photons est basse. Tandis que quand on parle des photons émis par les étoiles, leur énergie est beaucoup plus élevée.